L'eau issue des volcans, surabondante, sert même à chauffer des piscines. Car si tous les villages du pays n'ont pas leur propre bistrot, on trouve des piscines chauffées à tous les coins de rue. C'est le lieu convivial par excellence. À propos de piscines, saviez-vous que dans la ville de Redditch, en Angleterre, elles sont chauffées d'une manière très... Euh, comment dire Très écologique On y utilise la chaleur des crématoriums. Les calories générées par l'incinération des corps servent à chauffer la piscine du centre sportif voisin. Hmm, quand on songe à toute cette matière première disponible dans le monde entier...